On a plein de stagiaires. Des stagiaires envoyés par d'autres organismes. On en a eu sur l'exploitation aussi, oui. Ouais. On a plein, au début, j'avais des quarantiers des de visiteurs. Ouais. Ah oui, pour l'agroforesterie ouais. Oui, oui, parce que j'étais un peu le seul dans le coin, donc ça <rire> se savait. Et euh, juste une, une petite anecdote là-dessus. -là 13 troisième fille a séjourné deux ans en Australie. Et euh, une copine à elle, une Française, qui connaissait bien l'exploitation, était quand elle, elle était dans le sud, était dans la capitale. Et elle lui envoie un mail, elle dit, c'est extraordinaire, il y a un congrès, un symposium sur l'agroforesterie. Et les photos sont de ta ferme. <rire> Comme quoi le, le, les nouvelles vont vite, quoi, hein. Un jour, il y a des, des Québécois qui me contactent, et qui disent, est-ce qu'on peut venir On débarque à Savéredour, c'est la gare à côté. J'y vais avec mon petit-fils, il y avait plein de monde, ils vont tout droit chez, vers moi. Il dit, vous connaissez, vous êtes dans le film. <rire> donc ça. Mais donc les, les, les, les visites, je, en exagérant un peu, j'ai l'impression que plus les gens sont d'un niveau élevé de formation, plus ils comprennent la complexité de, des questions. Et c'est souvent des, des, des, des formations un peu de base et qui viennent me dire, mais tu aurais dû faire comme ça. Il y en a un qui m'a. qui trouve ça c'est marrant. Il dit Tu sais, ces isolations qu'on met sur le tube d'eau, là, faut mettre ça. Les brebis vont jamais toucher ça. Un peu, as plein de suggestions qui te disent Ouais, ouais, pourquoi pas. Quoi. Mais bon, j'ai je, je, le plus. Je trouve que depuis quelques années, là, le, le plus. Je sens que les jeunes qui veulent s'installer en maraîchage, petits fruits, tout ça, ils sont, ils sont très branchés là-dessus. J'ai d'ailleurs suivi pendant il y a 4 ou 5 ans, pendant 3 jours, une formation qui leur était destinée. J'ai été invité à, au lycée de Pamiers, euh, de, de, de réflexion sur agroforesterie et maraîchage. J'étais frappé par le fait que, euh, autant moi et les éleveurs que je connais qui ont planté, euh, on pense quand même bois. Et eux, ils pensait euh, fruits, et, un petit fruit. Enfin, plutôt plus, plus qu'est-ce que l'arbre va m'apporter à ma production. Donc, euh, pour le. Et puis la taille, tout ça, paraissait pas beaucoup les intéresser. Si, dans, dans la mesure où est-ce que ça va pas gêner ma production. D'ailleurs, j'ai lancé une suggestion. Je disais planter peut-être, je sais pas si c'est possible du mérisier. Faites le venir assez haut et greffer là après. Ça, ça, ça peut peut-être se faire. Comme ça, tu as des fruits. Tu as... Parce que ça, pour, pour eux, ça paraît important d'avoir aussi quelques, pour les gens qui veulent faire euh, travailler avec Zamap, avoir des, des, des fruits, des Un arbres.